Le match de BMS et de double -O nation vient de se terminer. Une victoire plus que convaincante de la part de BMS alors qu'ils étaient à l'extérieur. Pourtant, ils ont bel et bien perdu 10 points. Ce n'est pas Phénomène qui les a mis, mais c'est bel et bien Rixman Barket qui encore une fois signera l'highlight de, ce, de cette semaine. Exactement, avec euh, malheureusement euh, le petit TKR qui a raté c'est eh une seule petite phase, il était à deux doigts du stun sur Ménat. Double dash avant, chop déchopé. Et c'est sur un dash puni en réflexe par Cell Light Push Activation V Trigger qui va prendre la max premier reset ici grâce au euh, Soul Satellite. Troisième punition juste là, avec un Soul Satellite sur le pif de X-Spinning Bird. On termine avec euh, le combo sur le stun et c'est terminé. Comeback euh, total, Voilà globalement, une lecture de jeu, un pif et tout le V-Trigger a permis de finir 80% de la barre de TKR. encore un comeback de Rixman Barnett en fait. Encore un, c'est juste un monstre, on fait que de le voir à chaque fois sur chaque épisode de Street Fighter League auquel il participe et auquel il joue. Si vous voulez bien évidemment suivre et bien plus d'action de cette ménate et de tous les joueurs exceptionnels, la Ligue Européenne est en cours et hey, on vous attend pour le prochain épisode. Hey.